Donc c'est la deuxième édition, deuxième fois que les lycéens du lycée Berrier remettent un prix pour des courts-métrages que nous sélectionnons. Nous sommes en partenariat avec le dispositif lycéen au cinéma et les cinémas du sud qui accompagnent ce dispositif. Et je vais appeler l'enseignant du lycée Berrier qui s'occupe de cette classe de seconde et les deux lycéennes qui vont vous faire part de, du prix qu'elles vont remettre. <laughs> <laughs> euh Bonsoir à tous. Dans le cadre de notre sortie pédagogique, euh, Julie et moi sommes ici pour représenter la classe de seconde 10 du lycée Perrier, euh, le jury du festival de femmes méditerranées. Euh, après délibération, la, la classe a décidé d'attribuer le prix du meilleur court-métrage à Malika Zahiri avec son film Asia. Ce film a été... Ce film a été débarqué des autres par euh, la pensée de la réalisatrice de vouloir une défendre une cause pour euh, les élèves étaient particulièrement attachés contrairement aux autres où le sujet traité était euh, plutôt abstrait. Donc, euh, merci Ness. Donc, dans, dans ce court métrage la, on on dénonce les nombreuses violences subies par euh, les musulmans euh, lors euh, de nombreuses perquisitions qui ont eu lieu après le déclenchement de l'état d'urgence. Euh, ce qui a profondément touché euh, les élèves de la classe, c'est le fait que le Sui soit très relié à l'actualité. De plus, euh, le fait que la, la, le personnage principal soit une jeune adolescente permet d'être encore plus rattaché au scénario. Euh, on voit aussi que pendant ces cours, le professeur choisit d'étudier le, le sujet du vivre ensemble, ce qui crée un, un gros contraste avec les faits qui sont dénoncés. Et euh, l'alternance euh, des images en couleur et en noir et blanc dénoue peu à peu euh, l'intrigue et euh, ce qui permet de dissocier la vie d'Asia avant et après la perquisition. On peut également Elle a également constaté qu'assiemment à ses camarades, sûrement par honte, elle fait, pas, elle fait passer cette perquisition pour un cambriolage. Et elle va choisir donc pour le thème du vieux ensemble de, choisi, de faire une danse contemporaine dans laquelle elle inclut des mouvements très violents qui rappellent ce qu'elle a subi lors de la perquisition à elle et sa famille et elle met en avant la violence euh, et la colère qu'elle a contre cet amalgame subie par euh, les musulmans. Une des scènes sur laquelle s'est arrêtée la classe, une scène particulièrement violente où des forces de l'ordre pointent brutalement leurs armes sur euh, une jeune enfant, en l'occurrence la petite sœur Dacia, euh, en larmes voyant son père arrêté sans raison. La fin se démarque des autres courts-métrages car on comprend le message que la réalisatrice veut faire passer. Ce fabuleux film de 13 minutes permet euh, aux spectateurs, et notamment aux jeunes, de prendre conscience que dans une société prônant le vivre ensemble, euh, <rire> il y a tout de même une généralisation de la communauté musulmane.